Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7 à la question métier. Et mon invité pour la cinquième édition, Marco Valjandel. Bonjour Marco. Aujourd'hui, on se parle des coureurs des bois. C'est exact. Bonjour Dan. Donc, oui, on va parler aujourd'hui de, de, de, de, de ce personnage mythique de la Nouvelle-France et, et de l'Amérique, la, donc les coureurs de bois c'est un sujet très vaste, passionnant, puis j'espère qu'on aura la chance là, de, de communiquer là, cette, euh, cette, cette vie euh, que les coureurs des bois menaient, puis d'être capable de, de toucher. Ça fait que, sur ce sujet, puis dis-nous comment ça a commencé avec les coureurs des bois, puis euh, en quelle date environ, tout ça. Là. Parfait. Donc, euh, oui, alors le, le, le, les coureurs de bois... Euh, donc c'est ça, c'est un, un personnage vraiment euh, qu'on connaît tous de, de l'histoire de la Nouvelle-France au niveau de, de son existence, d'une certaine importance dans, dans l'histoire de la, de la colonie. Mais euh, disons, on a, euh, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de disons de chair autour de l'os, si Je pense qu'on nous a pas enseigné à la, à la petite école. Et euh, c'est un des, des objectifs que j'ai tenté d'atteindre avec, euh, avec le livre, c'est de vraiment mettre de la vie autour là, de, de, de ces informations qu'on avait sur ces personnages, qui sont euh, donc des, des, des, des figures vraiment importantes de la Nouvelle-France et ce sont nos ancêtres. Et beaucoup de ce qu'on est devenu euh, ici au Québec et également dans toute la, la francophonie d'Amérique, euh, ben on, on est des héritiers de, de, cette, de, de cette course de bois ces hommes qui, qui ont mené un type de vie qui est, qui est très, très très passionnante et fascinante. Et évidemment, toutes ces femmes qui, qui, ont, qui ont occupé aussi l'espace, donc c'est quelque chose, je pense, qui mérite d'être redécouvert. Alors, on peut, on peut déjà commencer sur sur euh, ces, euh, ces coureurs de bois. Puis d'abord, peut-être, c'est les origines des coureurs de bois. J'en ai parlé dans la, je pense, la troisième émission, quand j'ai parlé un petit peu de la, la fondation de Trois-Rivières en 1634 et euh, les, les, les ancêtres, finalement, des, des coureurs de bois qui étaient les truchements. Euh, donc, c'était des interprètes que Champlain. Quand ils étaient jeunes, jeunes adultes, là, adolescents, on les envoyait vivre parmi les Premières Nations et euh, donc ça a été des dizaines de, de truchements là, qui ont été envoyés comme ça par, par Champlain au cours de, de sa vie. Et à partir de 1634, Trois-Rivières est un peu devenu le berceau de ces euh, de ces gens-là, de ces traiteurs, de ces truchements qui étaient justement appelés à aller au-devant des Premières Nations. Et euh, donc, euh, le mandat un peu qui leur était donné, c'était d'apprendre la langue de leurs autres, euh, d'explorer le, le pays, de faire la promotion euh, du commerce des, euh, des fourrures auprès de, des, des, des nations, euh, bâtir des alliances diplomatiques et agir comme observateurs et finalement de ramener apporter l'information de, de ce qu'ils voyaient auprès là, des, euh, des autorités de la, de la colonie. Donc, c'était un peu comme ça qu on, qu on, que l'élan initial a été donné et la mission de ces jeunes-là, finalement, c'était de se greffer euh, au, euh, à un tissu vraiment très, très complexe là, des relations qui étaient déjà existantes entre les Premières Nations. donc Ils devaient se greffer à l'intérieur de ça. Et euh, donc, on peut imaginer, euh, j'en ai parlé un petit peu, mais on peut quand même revenir un petit peu là-dessus euh, rapidement. On peut imaginer le genre d'expérience que ça représente pour ces, euh, ces jeunes hommes qui arrivent de France, euh, qui connaissent euh, rien du continent, rien des Premières Nations. Et là, on les envoyait en canot avec des, des étrangers, finalement, avec, euh, avec toutes sortes de, de, de, de, de, de... Exotique, et là, on, on allait passer jusqu'à 12 heures par jour en canot, remonter les rivières, remonter les. OK. Ces nuages de moustiques, de puces qui venaient vraiment, euh, disons, rendre le tout euh, plus. Euh, mettons, plus euh, moins confortable, disons comme comme voyage. Donc on peut comprendre que c'était des voyages très très dépaysants. Et là après des, des, des, des semaines de de, de voyagement, et eh ben on arrivait devant euh, auprès du, du village euh, qui était qui était destiné. Euh, et quand on arrivait sur place, encore une fois, ça devait être des premiers contacts très très dépaysants. Donc il fallait faire bonne impression euh, et de, et pour ça ben il il fallait affronter le regard des Amérindiens qu'elle est contempler de, de haut en bas. Euh, il allait devenir tactile aussi. Il allait donc toucher, sentir, euh, vérifier la constitution, la couleur. On frottait euh, le, le, le, le visiteur. On, on se saluait sans demander le nom parce que le nom était quelque chose de, de sacré dans ces cultures-là. Donc, on... on, on... On s'observait beaucoup. Euh, et là, on, un petit peu plus tard, on allait s'installer ça pour un, une, une cérémonie de calumet de paix ou un bon repas. Et là, il fallait s'assurer pour le repas de rien laisser dans l'assiette, de peur de, peur de, de perdre là, sa réta, réputation de brave homme. Et euh, donc, c'est ça, dans ces moments là, de découverte de l'autre, les, les, les autres se contentaient, contentaient souvent d'observer euh, de le dévisager, d'écouter de, de, ses, euh, ses propos. Et les longs silences étaient souvent le propice à la réflexion et, et c'était des, des, des, des traits qui étaient valorisés dans ces, dans ces, euh, ces cultures-là. Donc, euh, la, la réserve, la dignité, c'était des choses qu'on qu qu respectait. Et euh, un petit fait aussi intéressant à savoir, c'est que les, les Amérindiens n'aimaient pas du, du tout le, le poil de, de barbe, donc les poils de visage. Donc, euh, rapidement, les, les traiteurs français, les truchements ont appris à, donc c'était mieux de se raser à l'approche du village pour être capable de, de faire bonne impression. Donc, il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui venaient, disons, euh, pimenter l'expérience de, de dépaysement. Et là, bien, il fallait bâtir la confiance avec ses autres. Donc, euh, il fallait souscrire à un nouveau système de valeurs, euh, apprendre évidemment la langue, partager le quotidien avec leurs autres. Et, et ça, c'était dans le but de, de gagner l'estime, le respect de de ses autres. Et euh, si les, les premières semaines étaient concluantes, ben là, le, le français allait recevoir un nom amérindien. Et euh, donc, on, on allait le, le connaître à partir de ça dorénavant. Et euh, également, ben là, on allait partager l'intimité du foyer avec ses autres. Donc, on, a dormi, on allait dormir pêle-mêle dans les maisons longues, dans les wingwams. Euh, des longs hivers entassés euh, ensemble, à, à, parfois pendant les jours, à ne rien faire autour du feu. Donc, euh, c'est vraiment des espaces où on, on apprend à se connaître dans le, dans le silence, dans le calme. Et euh, les, les Amérindiens étaient beaucoup plus impressionnés par l'homme d'action, disons, que par le, le commerçant ou le, le diplomate euh, pur. Euh, donc, euh, il valorisait beaucoup la résistance physique, l'endurance à la fatigue, euh, les habiletés à la chasse, euh, évidemment, à la guerre. Euh, il y avait évidemment aussi euh, donc, toutes sortes d'occasions de, de, tout au long du voyage pour prouver sa valeur dans ce sens-là. Euh, par exemple, on aimait ça rivaliser à la course, savoir qui, qui court le plus vite. On jouait à toutes sortes de jeux, notamment les osselets qu'on qu qu connaît, qui existent encore à ce jour. Euh, on se mettait au défi dans toutes sortes de joutes sanguinaires euh, pour voir qui était capable de supporter la, la douleur. Euh, les tatouages, il fallait être capable de, de, de les recevoir sans broncher, donc euh, euh, c'était vraiment toutes sortes de choses qui venaient tester, disons, le, le, la, la substance de l'homme, plus que ses mots, plus que sa parure, donc euh, c'était des choses qui, qui, qui importaient beaucoup plus pour les, les Amérindiens et euh, il y a un chef algonquin de, donc du 17e siècle qui disait le moyen de faire une alliance euh, était de faire paraître son courage. Donc, euh, c'était quelque chose de très, très clair pour eux. C'est ce qu'ils ce qui regardaient. Et euh, donc, euh, évidemment, comme j'ai dit, la chasse à la guerre. Euh, et une chose qui est int intéressante aussi à, à savoir, c'est que c'est que Champlain, en 1609, 1610 et 1615, il est allé se battre avec ses alliés euh, montagnens, hurons et, et algonquins. 1615, c'est avec les hurons là, au, au niveau là, des, euh, des Grands Lacs. et euh, donc, il avait, grâce à ses victoires et ses, ses batailles, il avait gagné un grand prestige aux yeux des Amérindiens parce que, justement, il avait fait la preuve de son courage, la, la preuve de que c'était pas juste des mots qu'il avait dit, qu'il de, de, allait les aider dans, dans, dans l'Alliance, au niveau de leur, leurs ennemis Iroquois. Alors, euh, ben, mettons, de, de manière conséquente, euh, ben, ça a permis aux Français qui, eux, quand ils se présentaient auprès des Premières Nations, bien, ils bénéficiaient déjà d'une certaine notoriété auprès des tribus parce qu'ils étaient, étaient associés à, à l'œuvre de Champlain. Alors, euh, il y avait toutes sortes de moyens de, aussi de gagner le respect. Évidemment, il y avait la technologie occidentale qui était donc, quelque chose de très nouveau pour les, les Premières Nations et qui venait aussi beaucoup de, de, de bénéfices, par exemple, le fer, euh, elle coupait beaucoup plus mieux que, que l'os euh, et, et toutes sortes d'avantages comme ça. Donc, c'est une façon aussi de, de, de faire, de montrer sa valeur euh, pour ce qui est d'être de, de, des partenaires commerciaux. Euh, et euh, pour ce qui est de la langue, ben, on, on sait qu'apprendre une langue, c'est aussi une sorte de guide pour comprendre une réalité. Donc, pour apprendre la langue de ces autres, bien, le français devait être capable de se conformer à, à leur discours, de, à des discours souvent très, très imagés et à l'usage de métaphores, de proverbes. Donc, pour être capable d'aller là, il fallait vraiment être capable de comprendre leur vision du monde. Donc, c'est pas juste d'apprendre une langue, c'est aussi de, de se faire un peu finalement à cette culture-là et de, de, de l'embrasser jusqu'à un certain degré. Donc, pour, pour le visiteur, euh, il n'était pas toujours facile, pas toujours aisé de, de savoir comment se comporter avec leurs autres. Euh, tu sais, les, mettons les, les savoir quand parler, quand quand prendre la parole, ou se, se taire, euh, ou se placer, de quelle façon s'exprimer, quel cadeau offrir, en quelle quantité, euh, à qui les présenter, comment les recevoir. Donc, tu il y avait toutes sortes de choses qu'il fallait savoir maîtriser. Et eh bien, au fil du temps, dans l'intimité du quotidien, l'apprentissage euh, de, des langues, de la culture, bien, tranquillement, le respect, l'estime, la confiance établie entre les, les traiteurs, les truchements et euh, les, les, les Premières Nations. Et ça, bien, ça a permis de faire émerger un nouveau type d'homme euh, à l'échelle de, de la colonie. Euh, C'est des hommes qui avaient un respect profond des traditions politiques, commerciales des, des Premières Nations, une compréhension de leur, euh, leurs habitudes, de leur tempérament, euh, une reconnaissance de leurs valeurs, évidemment. Ils étaient carrément devenus des intermédiaires culturels entre la civilisation française et celle des, euh, des Autochtones. Et euh, on, on sait que c'était souvent des jeunes qui venaient des, des couches inférieures, disons, de, de la hiérarchie sociale en, en Europe. Euh, donc, ils étaient souvent dans, dans le contexte colonial, souvent méprisés ou brutalement traités euh, par leurs supérieurs. Mais quand ils arrivaient dans les villages, euh, ils étaient traités comme des invités d'honneur. Donc, on peut comprendre que la l'affinité ou la, disons, la, la, la, la bonne entente était naturelle entre, entre ces groupes-là. Et c'est à partir des années 1670 là, que ces hommes ont commencé à se faire connaître sous le terme euh, « la désignation des coureurs de bois ». C'est le, le, le gouverneur Frontenac qui l'a utilisé en 1672 pour la première fois. Et ces gens-là, ben c'était dans le fond la, la, la, la caste ou la, la, le groupe des coureurs de bois était composé par une élite, une élite plutôt, qui était polyglotte, donc qui parlait beaucoup de plusieurs langues, qui était vraiment initiée aux cultures autochtones et euh, donc qui, euh, <coughs> qui avait une expertise qui avait été acquise au fil des, des années. Et donc cette élite-là euh, œuvrait, euh, évoluait au milieu de d'autres groupes plus hétéroclites, parfois des des gens là qui qui arrivaient un peu plus euh, fraîchement sur le continent et qui qui parlaient des différents jargons euh, plus ou moins euh, plus ou moins compréhensibles. Mais euh, ça a été vraiment euh, c'est une élite qui s'est renouvelée de génération en génération, puis qui était nourrie par les meilleurs éléments de la, de la société. Et ces hommes-là, ben partout où le canot pouvait aller, ils s'y rendaient. Et euh, c'est vraiment en, en quête, évidemment, de, de fourrure, mais en quête aussi d'Amérindiens, d'Amérindiennes aussi, on, on y reviendra. Euh, et, et de cette manière, bien, ils, ont, ils ont entraîné les, les Premières Nations dans l'orbite commerciale de, de l'Empire français. Et euh, donc, euh, contrairement aux Anglais, c'est quelque chose à, à savoir et à à méditer, c'est que ces hommes-là étaient étaient amoureux de la nature profondément, de la nature sauvage. Ils n'ont pas tenté de la, de la transformer, de la, de la dénaturer. Au contraire, ils avaient appris à l'aimer, contrairement, disons, aux, aux colons britanniques qui, eux, avaient une approche euh, d'occuper le territoire très, très, très, très, très différente, euh, beaucoup plus euh, clivée, disons, par rapport à, aux, aux communautés autochtones. Donc, euh, qui euh, qui étaient ces, ces coureurs de bois là, à partir là, des années 1660, 1670, le métier devient de plus, en plus, euh, de plus en plus établi, disons. Et euh, ben c'était des gens qui venaient de toutes les couches de la, de la société canadienne. Euh, donc, tous avaient, part, avaient le droit de participer là, à la traite des fourrures, à la condition que les cargaisons soient dirigées vers les entrepôts de la Couronne. Donc, la Couronne devait s'assurer de, de ramasser une partie des, des profits. Donc, euh, c'est un peu la, la condition. Et tout, pour tous ceux que, finalement, les, les habitants, les gens dans la vallée du Saint-Laurent, pour qui le, le travail de la, de la terre, de, de, de, de cultivateurs euh, ben, que ça, ça rebutait, ben, l'Ouest, pour eux, était une porte toute grande ouverte de, de, vers la liberté euh, où ils pouvaient se, se diriger. Donc, euh, la, la, la porte était là et l'appel a été entendu par euh, des, des centaines et, et des milliers d'hommes, de, de jeunes hommes au cours des, euh, au cours des années. Évidemment, cet appel de la liberté, il y avait euh, donc le, la, la, la liberté d'explorer de, de, de, de, des contrées inconnues et, et absolument, absolument fabuleuses. Il y avait aussi évidemment un climat de libertinage dans les, dans les, dans les bois, disons. Euh, donc, les, il y avait beaucoup de femmes amérindiennes. Euh, qui était donc libre à, à beaucoup de niveaux, notamment, comme j'ai dit, la, la, la, le péché sexuel n'existait pas dans ces cultures-là. Alors, euh, évidemment, c'était aussi l'appel de l'éros qui amenait les, les jeunes hommes à, à quitter vers, vers les bois. Alors, euh, ça a créé vraiment toutes sortes d'unions. Et on peut comprendre aussi que un voyageur, un coureur de bois, euh, s'assurait d'une plus grande sécurité quand il était uni à, à une femme amérindienne qui, elle aussi, connaissait très bien l'environnement le, le, et aussi, ça permettait d'obtenir l'appui de, de, des familles, finalement, de, de cette femme-là. Et de ces femmes-là, donc, c'était une manière aussi de consolider des alliances, consolider des, euh, des partenariats avec les, les différents groupes. Euh, les voyages de ces hommes-là, c'est à, à couper le souffle vraiment. Il faut, faut prendre le temps de réfléchir à, à ça, quand, de méditer sur ces, ces données-là. Par exemple, l'idée de, de, de remonter en canot, si on allait jusqu'au bout des grands lacs, euh, on parlait de 7 à 800 lieues de, de, de distance. c'est 3400 à 3800 kilomètres qu'on allait franchir avec un canot qui était rempli de marchandises européenne, du tabac, des pipes, des ustensiles de métal, des haches, des couteaux, des bagues, des limes, euh, des couvertures, des armes, évidemment, de la poudre, euh, du plomb, euh, sans oublier l'eau de vie, l'alcool qui était aussi, euh, qui faisait partie un peu des, des mœurs. Donc, euh, on allait franchir des distances qui sont absolument sidérantes. Euh, ça, c'est sans, sans parler des risques de navigation. Le canot pouvait se déchirer à tout moment quand il y a une branche qui sort euh, qui sort de l'eau qu'on qu ne voit pas. Il y avait les portages, donc pour faire Montréal jusqu'à jusqu Michilimackinac, qui était à la jonction là, du, du lac euh, supérieur, Huron et, et Michigan. Euh, on devait faire jusqu'à 30 portages euh, pour, euh, pour franchir cette distance-là. Et dans ces portages-là, on allait soulever des charges qui allaient jusqu'à 200 livres, qu'on on attachait avec une courroie sur le front. On allait traîner sur les épaules, on avait le, le, le, le canot dans le, dans le cou. Euh, qu'on fait porter seul ou à plusieurs aussi. Euh, donc, c'est des, des, des épreuves d'endurance qui sont, qui sont absolument, absolument incroyables. Et donc, pour se rendre, par exemple, au poste de Michel Mackinac, euh, c'était à peu près un, un voyage d'un un ou deux mois, euh, plus ou moins. Et euh, là, on parlait de, de quelques milliers de livres de cargaison euh, qui, devaient, qui devaient être euh, transportés. Euh, les risques du métier, évidemment, il y avait la, la menace de la nature sauvage, la navigation, euh, mais il y avait aussi la, les, les maladies, les, les accidents, la violence aussi avec, euh, avec la première, les Premières Nations, parce qu'il y avait disons, toutes sortes de groupes, puis les, les, les, les bonnes ententes n'étaient pas toujours les mêmes, donc on ne peut pas, des fois, on, on peut être surpris par un groupe qui nous était hostile, donc il fallait être capable de faire face à, à tout ça. Et tu sais, il fallait être capable en cours de route de repérer les endroits à risque, les marécages, les rétrécissements de rivières, tout ça. C'était très complexe. C'était toute une aventure que de, de traverser ces, ces distances-là. Et il fallait finalement avoir appris à lire la forêt, avoir les sens aiguisés euh, et, et vraiment une, une expertise là, tu sais, qui, qui se passe de génération en génération. Et euh, donc ces gens-là, ces coureurs de bois se promenaient beaucoup en petits groupes. Euh, donc, euh, justement, pour euh, minimiser les, les dangers, ben, c'était un petit peu plus facile en groupe. Par contre, ben, ça voulait dire que c'était des petits groupes isolés pendant des mois. Fait il fallait être capable de s'endurer. <rire> fait fallait être capable de, de, de, de, de, de travailler ensemble malgré euh, tous les, les aléas. Donc, on, on peut comprendre qu'il y, y a des familles finalement qui se sont euh, constituées, qui se sont spécialisées dans la cause des bois parce que souvent, quand on faisait un voyage avec des gens, ben euh, on, on répétait l'expérience quand c'était concluant. Puis là, ben les, les frères, les, les cousins, bien, se, se joignaient à la chose. Donc, ça, ça, ça a mis la place, disons, la, la table à toutes sortes de, de dynasties familiales. On peut en nommer quelques-unes. Certains des auditeurs pourront se reconnaître. Euh, il y a les cardinales, les deniaux, les Hubert-Lacroix, les Tessiers, les Trottiers, les Vendry, les Ménards, les Garots, les Réhommes les Rivards de, de Vatican. Donc, toutes des familles qui étaient connues pour être, des, des coureurs de bois de génération en génération. Et euh, ben c'est ça, pour, pour s'aventurer dans les profondeurs de, de l'arrière-pays comme ça, euh, pour aller vivre avec les Amérindiens, ben, il fallait soi-même avoir été ensauvagé. Euh, il fallait avoir appris les voies de l'Amérindien, ses habiletés techniques, euh, connaître la faune, la flore, euh, puis être capable de s'orienter dans, dans ces vastes espaces-là. Donc, euh, c'était était quelque chose qui était, euh, qui n'était pas donné à tout le monde, disons. Il fallait pratiquement être né dans la soupe pour être capable d'être un, un, un vrai coureur des bois, euh, digne de, de ce nom. Et euh, ben, c'est ça, de, vers 1680, la, la, la, le coureur de bois était, était carrément une figure omniprésente dans, dans la vallée euh, du Saint-Laurent. Et comme je l'ai dit, elle des de toutes les couches de la société, des artisans, des anciens soldats, des fils d'officiers des familles spécialisées, euh, des fils d'habitants aussi et, et des habitants. Et euh, souvent, justement, le, le coureur des bois et l'habitant, c'était la même personne. Ce pas deux populations distinctes. Il y avait des frontières très, très floues entre l'un et l'autre et souvent, c'était la, la même personne. Euh, quelques chiffres pour donner l'ampleur aussi de l'importance la, la, des coureurs des bois en Nouvelle-France. Euh, bien, mettons, ça, c'est l'intendant du Chêneau en 1680 qui évalue à peu près à 800 coureurs de bois euh, sur une population de 9700 habitants. Donc, euh, on n'est pas loin du 10 euh, de la population active, donc on peut comprendre que c'est une grosse proportion. Euh, il y a aussi l'idée que c'est un coureur de bois où il, Monsieur du monsieur Chêneau observait qu'il y avait au moins un coureur de bois dans chaque famille euh, donc, c'était un peu son, son regard. L'historien Jacques Mathieu, lui, évalue qu'avant 1700, c'était un homme, un homme adulte sur deux qui avait fait un voyage au pays des Amérindiens. Euh, donc, euh, une grosse proportion aussi. Louise Dechaîne, euh, qui écrit un livre important aussi, « The Merchants of… Euh, » les, les, les sur les marchands de Montréal. Et euh, donc, elle évalue, c'est à peu près un tiers des hommes de la colonie qui étaient concernés par euh, les voyages de traite. 54 à trois rivières, qui est un peu le berceau là, des coureurs de bois à Montréal aussi, euh, c'était pas loin de la moitié. Si tu plus vers l'est, les, la proportion diminuait un petit peu parce que euh, il y avait d'autres activités, comme on en a parlé, la chasse, plutôt la, la pêche dans, dans le golfe et tout. Mais plus on était à l'ouest, plus l'appel de, du, du, de la course dans les bois était, était entendu par des hommes euh, nombreux. Et donc, à vers la fin du 18e siècle, on, est, on estimait à plus de 5000 coureurs de bois. Euh, donc, qui, qui, qui opérait à l'échelle euh, du continent. Donc, euh, c'est une industrie qui, euh, qui était très importante. D'ailleurs, un petit fait, c'est Serge Bouchard qui relevait ça, mais le premier milliardaire euh, en Occident, c'est M. Astor qui a fait fortune sur euh, les fourrures de castor. Donc, euh, c'était une industrie, euh, un commerce qui était très, très important et qui a, qui a façonné l'histoire de la, la Nouvelle-France. Euh, donc, tu avais les coureurs de bois, tu avais des hivernants qui passaient des hivers, un hiver ou plusieurs hivers dans les, dans les pays d'en haut. Et tu avais ce qu'on appelait les mangeurs de l'or, donc c'est ceux qui revenaient pour la, la saison chaude, souvent les, les, les cultivateurs, donc qui revenaient aussi pour leur période de récolte et tout. Donc, tu avais différentes catégories de, de ça. Puis une chose int intéressante aussi à savoir, c'est que les, les coureurs des bois avaient des, des salaires qui étaient relativement confortables, une façon de, finalement d'accumuler de, un pécule. Euh, donc, le, le, le, un coureur de bois, un engagé dans la traite des fourrures pouvait faire jusqu'à 5 à six fois le salaire d'un journalier agricole euh, et, et même davantage là, si le coureur des bois était, était vraiment bien qualifié. Donc, euh, c'était une occupation qui était prisée là, par l'ensemble de, de la société. Et euh, ben, ces postes-là, ces postes de traite comme Michel et Mackinac à différents endroits stratégiques, ben, c'était comme des petits villages qui, euh, qui gonflaient pendant l'été. Alors que le, le, le, le, le, le, le va-et-vient se faisait puis qui diminuait au, au, au cours de l'hiver et donc c'était des des lieux, des lieux forts de, de, de ces rencontres-là entre ces hommes de la traite des fourrures et, et les Premières Nations. Euh, les, les autorités, je vais faire un petit topo assez rapidement là-dessus, les autorités coloniales avaient un regard très ambivalent, ces coureurs de bois. Parce que d'un côté, euh, ils avaient une grande importance économique, évidemment, politique, militaire, dans des alliances. Donc, c'était eux qui, un peu le fer de lance de la présence française en Amérique, qui, qui étaient les artisans de, de la traite des fourrures. Mais en même temps, ces gens-là, ces coureurs de bois, qui étaient très, très fiers, très, très insoumis, disons, euh, ben, ils étaient souvent considérés comme des libertins, des débauchés, des vagabonds. Et ça, ça inquiétait les, les autorités parce que elles, elles considéraient qu'ils représentaient aussi une sorte de péril social. Donc, euh, euh, par exemple, en 1680, un coureur de bois en Illinois qui avait fui, fui son poste de traite, il l'avait détruit, pillé, brûlé. Il avait laissé derrière lui un gros graffiti qui disait « nous sommes tous sauvages ». Et euh, donc ça ça, ça, ça touche un peu, à, ça renvoie à l'esprit le, qu'animait ces hommes-là, qui, qui étaient carrément, qui s'étaient ensauvagés, qui en étaient fiers. T'sais. Et euh, ben, ça renvoyait aussi aux craintes de, de, des autorités coloniales de, de voir justement la, la colonie sombrer dans dans le sauvagisme qu'on qu qu craignait tant. Euh, donc, mais en même temps, c'est ça, il incarnait le, le symbole du pouvoir de la couronne, donc euh, au niveau de, de, de, de, de, de, de l'emprise de que le, la, la, les autorités françaises pouvaient occuper. Donc, euh, il était pris un peu en deux feux, puis ils ont tenté à certains moments de, de mettre en place des systèmes de permis, de congés, euh, même le roi Louis XIV a, a mis des interdits à certains moments, il y avait une surproduction de fourrure de, de castor et tout, euh, mais ils n'ont jamais été capables, disons, de, de, de mettre au pas ces hommes-là. Ils ont dû reconnaître que ce n'était pas possible de les contrôler. Et euh, donc, ce qui est arrivé, c'est que vers 17-15, ça s'est rationalisé davantage, puis là, le, le métier est devenu plus stable. Disons. À ce point-là, on va prendre une petite pause, puis on en revient.